Je parle avec les mains. Qu'est-ce qu'on voit dans le buste Mon nom est Pascal Crusta. J'ai commencé ma carrière professionnelle à l'étranger, en Amérique centrale notamment, à Suède et à Londres. Et euh, en 2011, j'ai fait un burn-out. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de me reconfigurer, de me poser les vraies questions de vie et de me reformer, notamment au coaching. Et depuis lors, j'accompagne les personnes et les entreprises dans cette transition professionnelle et personnelle pour se reconnecter à qui on est et trouver ce qui nous rend heureux et développer notre plein potentiel.